Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une aventure qui se passe sur l'océan. A tout de suite Nous sommes en plein océan Pacifique pendant la seconde guerre mondiale. Deux navires de guerre s'affrontent sans répit et sans relâche. Chaque troupe use de stratégie pour combattre les Je vous présente ici l'armée des rouges avec leur chef. Ici les noirs. Chaque troupe se déplace ensemble pour combattre l'ennemi. Mais à la fin de la bataille, ils retrouvent leur navire De nouveau les rouges. Et ici, de nouveau les noirs. Les capitaines ont pris même la décision d'affronter à leur tour ce qui, au final, ne sépare pas les troupes et les roches, voilà. Les derniers combattants agissent avec fermeté pour au final rester en vie. mais ceci avec une grande différence c'est que chaque ennemi avait pris le navire de l'autre. Voilà, j'espère que ce tour vous a plu. Je vous donne rendez-vous à très bientôt. Au revoir.